Et les gars, la liste des bleus, des cordons bleus, elle est sortie. Déjà, je suis trop content. Il y a Verretou et Matteo Guendouzi en milieu de terrain. Les gars, c'est incroyable. C'est la première fois que des joueurs de l'OM vont passer les poules. Voilà. Oh bon après en défense on a Pavard. Pavard, je suis dégoûté. Depuis son but contre l'Argentine, on l'a plus vu ni au premier poteau, ni au deuxième poteau. Voilà. Oh après ce que je constate dans la liste des bleus, c'est qu'il n'y a pas un Lyonnais. <rire> Il n'y a pas un joueur de Lyon. <rire> c'est incroyable, les gars. Oh, les Lyonnais. vous ne jouez pas la Ligue des Champions. Vous ne jouez pas la Coupe du Monde. Roland Garros, le Vendée Globe, le Super Bowl. Wesh, c'est abusé. Bon, après, on a en défense Konaté. Oh Voilà. C'est pas, Je le connais pas. Après, en attaque, on a Command, Dembélé, Mbappé, M. Spiderman, Batman, Ironman, Rocky Balboa, McGregor, Tiger Hood et Michael Jordan, Benzema Giroud. Voilà. Oh c'est plus Morgan Command. C'est Morgan Coman. Comment composer avec cette attaque? Il y a trop de génie, les gars. Voilà. Oh Dembélé aussi, cette brique de lait, il est trop fort. Il y a la coupe du monde qui approche. Vous allez voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inventent des origines. Voilà, oh moi je suis tunisien, moi. Ben oui, je suis d'origine tunisienne. Je crois que j'étais quoi Algérien Mais non en fait. En fait, je suis algérien du côté de mon père, tunisien du côté de ma mère, et mon père, je l'ai jamais connu en fait. Donc j'ai toujours été tunisien pour moi. En fait, j'ai un oncle qui habite à Djerba. Et il s'est marié avec le cousin Mehmet de Hammamet. d'accord Avec la cousine à la tante, à la nièce, à mon neveu. Là, le neveu à mon beau-frère, lui a des origines tunisiennes. Et de là, en fait, la tante à la nièce de mon beau-frère, qui s'est mariée avec la belle-mère de l'oncle à ma belle-mère, voilà, il est aussi tunisien. Donc du coup, j'ai du sang tunisien. Ben oui. Je <rire> savais pas. Je ne pas dit. Alors tu le sais, voilà, ouais. ben bah, bah, oui Drame national, aujourd'hui, le drapeau du Sénégal, il est en berne. Je peux vous dire qu'en tant que Sénégalais, j'ai le cœur brisé. La pire des infos est tombée, les gars. Regardez, Sadio Mané forfait pour la Coupe du Monde. Est-ce que vous y croyez à ça C'est plus le Sénégal, c'est le Sénémal. Ils sont mal, les gars. Voilà. Déjà qu'avec lui ils étaient dans la merde. Alors sans Sadio Mané, ils vont faire comment Voilà. Le Sénégal sans Sadio Mané, c'est comme des céréales sans du lait. Voilà, c'est la même chose, les gars. Ça n'existe pas. Voilà. Sadio cardio mané le mec a le. Plus de cardio, le joueur le plus humble, le plus modeste, le plus généreux sur le terrain, le plus fair play. Voilà, c'est le c'est le meilleur d'entre nous, euh, sadio Mané les gars. Voilà. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'est la pire des nouvelles. Hein. Mais Bamba Dieng, t'auras une mission, Bamba Dieng. Hein. Et pas des moindres, hein. c'est de remplacer sadio Mané. On compte sur toi, Bamba.